Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui J'espère que ça va pluvieusement chez vous. Eh bien, faites attention quand vous prenez la voiture, quand vous sortez et puis restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler déjà pour vous présenter une personnalité que vous avez envie de connaître au vu de vos questions, au vu de vos messages sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup surtout en ce moment, à chaque fois où il y a un petit souci, les gens parlent ouais, ce sont eux, c'est là. Donc maintenant à chaque fois qu'il y aura un responsable de cette partie-là, de, de, de la société ici en Guadeloupe, et eh bien, j'irai chercher cette personne. Comme aujourd'hui, j'ai rencontré un grand, ce qu'on pourrait appeler un grand maître, un sérénissime, c'est ainsi qu'on dit dans, dans leur association, un sérénissime grand maître. Il s'agit de M. Bernard Coquer Suarez. Il est avec nous, Et eh bien, je vais tout de suite vous le présenter. Bernard Decoquès-Suarez, vous allez bien Très bien, je, te, je vous remercie, euh, Raphaël. Merci de me recevoir euh, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et, et, voilà, comme ça, nous allons pouvoir échanger et démystifier peut-être la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, voilà, elle a dit, c'était. <rire> C'est donc un grand série qui est euh, euh, à la tête d'une obédience. C'est ainsi qu'on dit C'est tout à fait une obédience maçonnique. Maçonnique qui se trouve dans l'Hexagone. Euh, qui se trouve euh, à, en métropolitaine à Paris. Et ici également, vous avez des association attachée à cette obédience. Exactement, ici nous avons des loges qui sont attachées et qui Alors. font partie de la, de la fédération de la Grande Loge Mix Universelle. Donc c'est cela, GLMU c'est la Grande Loge Mix. Universelle. Moi, je pensais que c'était la grande loge maçonnique universelle. Non. On, on fait souvent l'amalgame, on le dit souvent, hein, ça grande loge maçonnique, puisqu'il y a un M, mais on sait qu'il s'agit voilà. de franc-maçon. Alors, comment ça a commencé La franc-maçonnerie, c'est quoi ah, La franc-maçonnerie, euh, c'est un milieu, c'est une association, c'est... Euh, ça regroupe des hommes et des femmes qui cherchent à réfléchir, à se construire au sein d'une loge, au travers du rituel. Donc, vous avez des... Des, des, des livres, des livres propres à vous, des rituels On a des rituels. Alors, bon, mmh. vous trouvez partout, euh, sur euh, Internet, euh, dans les librairies, mmh. on parle beaucoup de la franc-maçonnerie. Et donc, euh, il y a, bon, très peu de secrets, mmh. on connaît euh, tous les rituels, mais euh, la franc-maçonnerie se vit en loge, c'est-à-dire au moment où on se réunit tous mmh. euh, en loge, où on travaille ensemble. D'accord. Pourquoi ce secret alors Ce secret qui, qui veut que vous puissiez librement aller parler de la franc-maçonnerie oui. hein, quand on vous invite. Et pourtant, on, on, nous, sent, nous ressentons là une sorte de. Oh là là, il ne faut pas le dire, les formations sont ceci, les formations sont cela, il y a tellement de choses autour. Pourquoi ce secret en fait En fait, il n'y a pas de secret. Euh, il faut savoir que, bon, effectivement, euh, après, euh, là, je reviens au passé, mm -hmm. euh, 40-45, il faut savoir que les nazis, lorsqu'ils sont arrivés euh, à Paris, mm -hmm. ils ont pris euh, de suite d'assaut euh, le Grand Orient de France, l'établissement mm -hmm. du Grand Orient de France, qui est la plus grande obédience maçonnique euh, française. Mm -hmm. pour pour, en fait, rechercher les archives et pour ficher les oui. francs maçons et le but c'était de ficher les, les Français. D accord, d accord. Bon, quand lorsqu'ils sont arrivés euh, dans l'État au Grand Orient de France, en fait, les frères avaient évacué toutes les archives en zone euh, libre mm -hmm. et donc euh, des francs maçons ont été euh, déportés dans les camps et tout ça et donc donc euh, après euh, la guerre de 40 45 il y a eu ce secret là parce que les les frères et les, les frères et les sœurs ne voulaient pas se dévoiler et euh, Aujourd'hui, bon, c'est différent, nous sommes dans une période euh, apaisée, mm -hmm. et donc euh, il est nécessaire de dévoiler mm -hmm. ce secret afin d'éviter qu'on dise que bah, les francs-maçons conspirent. Mm -hmm. On doit dire exactement ce que l'on fait en loge. Mm -hmm. On ne doit pas dire qu'un tel ou un tel mm -hmm. est franc-maçonne. Ça, c'est propre à la personne. privé. Mais on doit arriver à extérioriser nos travaux mm -hmm. et à expliquer qu ce qu'on fait en loge. Alors... Quel est le but de, de cela Pourquoi euh, aurait-on envie d'aller, euh, d'entrer de, en franc-maçonnerie Qu'est-ce que ça procure Qu'est-ce que ça mmh. ça propose Alors, moi, par exemple, je vais prendre mon cas, euh, je suis rentré il y a 40 ans en franc-maçonnerie, j'avais 23 ans, et en fait, c'était mon but, c'était rechercher, de continuer, à, continuer à, à chercher, à trouver des échanges avec euh, des personnes dans dans un lieu euh, euh, approprié, comme sont les loges, travailler sur la symbolique maçonnique, mm -hmm. donc euh, on travaille sur le symbole, c'est un endroit où on respecte la parole, où justement euh, les gens sont libres de parler, et où euh, il n'y a pas d'interdit, et ça c'est un endroit bien privilégié, une loge pour moi c'est un espace de liberté, qui permet aux frères et aux sœurs de, de parler, bon, de travailler sur la symbolique maçonnique, mm -hmm. mais aussi travailler sur tous les sujets euh, sociétaux. Quand on, quand on dit euh, aux, aux frères et aux sœurs, est-ce que c'est un lieu, est-ce que dans vos loges, est-ce qu'il y a des prières, est-ce qu'il y a des, des, de la communion, je ne sais pas, quand on va à l'église, on voit le prêtre mmh. qui... qui, qui, qui... Tu fais la messe et tout ça. Est-ce que ça se passe comme ça enfin, On a envie de savoir à l'intérieur comment ça Alors, se passe. Alors, moi je vais vous parler de la Grande Loge Miss Universelle, oui, parce oui. que c'est là où je suis, mm -hmm. et où je suis le, le grand maître. Alors, la Grande Loge Miss Universelle a été créée en 1973. Mm -hmm. Elle a été créée après les événements de mai, 16, mai 68, mm -hmm. où euh, il y avait une volonté de, li de se libérer de la hiérarchie euh, omnipotente, mm -hmm. et aussi mm -hmm. en maçonnerie. Donc, on, des frères et des sœurs ont voulu que euh, ce soit créé une obédience mm -hmm. qui n'était pas sous la tutelle euh, des hauts grades. Bon, oui. on a, les loges bleues sont 3 degrés, apprenti, compagnon, maître, et après, nous avons des grades de perfectionnement. Mm -hmm. C'est un peu, peut-être un peu compliqué, mais euh, on voulait une obédience très simple, avec une structure simple, avec, euh, où il y a une, la démocratie, mm -hmm. la mixité à tous les niveaux. La mixité, c'est vraiment l'égalité homme femmes, mmh. au niveau des postes, des fonctions. Et aussi, euh, à l'époque, il euh, faut savoir qu'en maçonnerie, on a deux rituels importants, qui est le rite écossais ancien accepté, mmh. qui est un rituel beaucoup plus disons spiritualistes, religieux, mm -hmm. et il y a le rite français, qui est un rituel laïque républicain. Et à l'époque, les sœurs ne pouvaient pas être initiées au rite français. Donc ce qui a per... donc, la volonté de créer notre obédience, c'est que les femmes, les sœurs, puissent effectivement être initiées au rite français mm -hmm. et à la liberté absolue de conscience. Donc, euh... La Grande loge Miss Universelle a, pour but, a, a eu pour but, et a toujours pour but, de pratiquer la démocratie interne, uh -huh. refuser l'autorité, uh -huh. mettre en pratique la liberté absolue de conscience, uh -huh. mettre en pratique l'égalité de tous les êtres humains, accepter et recevoir de tout, tous les sœurs et tous les frères uh -huh. des obédiences reconnues, et défendre la laïcité. Uh -huh. Donc euh, la volonté c'était de dépasser euh, les droits de l'homme pour défendre les droits humains. Voilà l'esprit le, de la grande loge universelle. Alors il était tellement de choses. Bon, ce n'est pas une question. C'est juste comme cela mmh. pour euh, faire un petit peu. Euh Apparaître, nous, nous, nous dire ici en Guadeloupe, et pour vous permettre peut-être de réagir ou pas, hein, euh, il, il est même dit que ouais, la franc-maçonnerie au départ, comme c'était l'esclavage, les gens, les francs-maçons nous ont mis dans l'esclavage, ils étaient des tortionnaires, etc. Et, et, et la manière dont vous me parlez là, il n'est pas du tout fait mention de cela dans la grande Grand dans votre oui. naissance. Donc on, on, nous avons énormément de, de préconçus. Nous avons oui. peut-être deux, trois cas certainement oui. qu'il y a eu. Euh euh, du temps de l'esclavage. Mais est-ce que, puisque vous dites que c'était depuis 1973, 1900... 73. est-ce qu'il y avait encore, est-ce que ces gens-là avaient la possibilité justement d'interagir de, de, sur cette partie de notre histoire, à savoir l'histoire des, des Noirs quoi, hein? euh, ça, Je ne suis pas une question, j'ai une mm -hmm. conversation, je, je le dis, bon, ceux qui nous écoutent sauront qu'effectivement, nous avons entendu parler de ça. Mais sinon, pour revenir à vous euh, sur euh, la Grande Loge universelle, il est souvent question de, de liberté. Mais de quelle liberté s'agit-il ben, La liberté de réflexion, la liberté de penser, mmh. euh, la liberté de... Oui, c'est ça, c'est euh, important. Mmh. Et la liberté aussi, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Voilà. Euh, euh, euh, cette question, là encore, ce n'est même pas une question. Quand on voit que les femmes se sont, pas, se sont battues pour avoir euh, le droit de vote, vous vous rendez compte, on a dû se battre. Mmh. Hein. Et tandis que vous étiez là avec cette liberté que mmh. vous au mmh. départ dans au sein de, de, de vos structures. Voilà, alors je peux dire que bon par exemple la grande loge mixte universelle euh, a été euh, dans le passé lors des manifestations lorsque en métropole on a eu on a vu un retour de l'ordre moral qui pouvait remettre en. en en péril, les droits des femmes. La Grande Loge Mix universelle s'est battue, euh, battue contre justement ces mouvements-là. Euh, s'est battue aussi et a été alors euh, euh, initiatrice de, et a entraîné les autres obédiences maçonniques mm -hmm. à manifester pour le mariage pour tous. D'accord, très très bien. Alors il y a, il y a de grands combats qui, qui, qui se font, qui, que vous menez au sein de vos loges. De... Ce qui veut dire que vous n'êtes pas ni raciste, ni homophobe, ni... Alors euh... justement, per, une personne raciste raciste, homophobe, sexiste, tout ça, ne peut pas rentrer dans notre obédience. Et comment on fait pour le savoir On ne sait pas, hein la personne peut arriver et puis en bas... Oui, tout à fait, <rire> mais fait... de toute façon, ça a déjà arrivé mm -hmm. et euh, elle a été radiée de suite. Alors, c'est pareil pour cette histoire de, de, de gens qui prônent justement le, euh, des révolutionnaires, qui, qui, qui disent la France aux français, etc., etc., c'est certainement aussi de la même manière, si vous en avez quelques-uns, vous, euh, vous les radiez systématiquement. Tout à fait. Donc, la franc maçonnerie ici en Guadeloupe, ça se passe comment Parce que vous êtes quand même venu pour euh, une, alors, de je une suis loge ici Voilà, alors je suis venu en Guadeloupe euh, pour ce qu'on appelle l'allumage des feux d'une loge, c'est-à-dire l'installation d'une loge euh, à Petitbourg, mm -hmm. euh, qui s'appelle l'Union Sapien, euh, mm -hmm. pour installer une loge. Euh, au sein de la Grande Loge mixte universelle. Et ça s'est passé très bien étant donné que bon, c'est une cérémonie euh, rituelle que nous faisons mm -hmm. et entourée de tous les frères et sœurs, de toutes les autres obédiences de la Grande Loge ouais. Féminine, du Grand Orient, de la Grande Loge mixte de France. Voilà. Et, et, et ça s'est passé, vous dites, euh, samedi. Ça, samedi. Voilà. Donc, donc... Qu Qu'est-ce qu que ça vous procure à vous qui êtes dans cette euh, obédience Ça vous rapporte quoi d'avoir des logiciels bah, Ça nous rapporte tout simplement d'être présent sur le terrain et aussi de nous faire peut-être faire passer, parce que, euh, en fait, la franc-maçonnerie, euh, ce sont les frères et sœurs qui, comme on dit, on travaille mmh. au sein de, de l'obédience, au sein de la loge, mmh. mais après, c'est aux frères et aux sœurs à l'extérieur. Euh, mmh. Nous, on appelle ça la franc-maçonnerie de proximité, mmh. d'être acteurs à l'extérieur et de vouloir passer ou de vouloir faire passer euh, ce qu'on a réfléchi en loge euh, mm -hmm. vers une société de progrès. Est-ce qu'il y a des intérêts euh, dans tout cela Est-ce que cette obédience ce, aurait des retombées exorbitantes financièrement parlant Comment ça se passe à ce niveau-là Non, niveau -là? pas du tout. <rire> on est une petite obédience mm -hmm. et ce n'est pas du tout notre... Euh, Donc, notre alors, si vous dites on est une petite obédience, ça veut dire qu'il y a d'autres obédiences qui, qui, qui, qui se font... Euh, non, en non. général, non, non, non, non. non Il n'y a non, pas ce Je ne pense pas. Dans les obédiences reconnues, euh, que, reconnues mm -hmm. ça n'existe pas très bien il n'y a pas de va-et-vient d'argent de retour non non. non non non non non ou, euh, non non le, non le grand maître par exemple voilà. non donc. pas du tout <rire> étant donné que c'est vraiment une euh, lorsqu'on est élu grand maître c'est bénévole oui. euh, c'est une association loi 1901 oui. on fait ça bénévolement et on n'a pas de rémunération donc c'est dire que ce que vous proposez ça doit être très très intéressant j'ai un de mes cheveux vous savez, vu j'ai j'ai mmh. une touffe là aujourd'hui oui, oui. hein. alors j'ai un brin dans l'œil qui, euh, enfin, vous connaissez déjà, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, j'ai toujours une fourrure qui fait que quelquefois il y a un brin qui rentre dans l'œil là et c'est très très chiant. Bon, on verra pour plus court après, hein. on, là c'est un peu tout sûr. Alors je disais que euh, euh, la grande loge universelle, on revient avec le grand maître Bernard de Coquer Suarez, qui euh, est... Euh, à la tête de cette obédience qui comporte combien de petites loges On est à une quarantaine. C'est beaucoup. hein Oui, bah, bah, beaucoup. par rapport à d'autres. Euh, ah, il y en a d'autres qui ont beaucoup, beaucoup plus. plus. Ah, beaucoup bon, Je pensais que vous étiez. Voilà, ouais, euh, ouais, une quarantaine de, de loges. De... Euh, voilà. bien, hein, on ouais. a des loges en, en Lettonie mm -hmm. aussi, ah, bah, ouais. en, Guadeloupe en Guadeloupe et en Martinique. D'accord, vous avez cité les, les, les, les plus grandes, pour ne pas dire les plus petites. <rire> voilà, et on a <rire> des loges sur tout le territoire. Euh, le territoire de euh, la métropole voilà c'est une très très belle chose alors qui peut devenir oh, merci. Alors, tout le monde peut devenir franc-maçon du moment qu'il euh, ne prône pas la discrimination raciale, politique, philosophique, mm -hmm. du moment que ce sont des hommes et des femmes, des citoyens et des citoyennes qui sont là pour rechercher, pour pour évoluer, mm -hmm. euh, pour faire une recherche euh, personnelle, et aussi avoir des échanges euh, constructifs, étant donné que souvent en franc-maçonnerie, on rentre et les frères, et, ou les, et les, et, soeurs, et les sœurs, quand ils rentrent en franc-maçonnerie, euh, évoluent et Permet aussi de les faire évoluer euh, dans leur vie sociale, tout ça. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de, de frères et de sœurs rentrer en maçonnerie et, par exemple, reprendre des études après, parce mmh. que, euh, justement, c'est un, un lieu où il y a de l'énergie, mmh. justement, pour pouvoir évoluer après. D'accord. Donc, c'est un travail psycho, psychologique, philosophique philosophique. Ou, philosophique. Alors, on fait ce travail-là sur soi. Sur soi. Tout à fait. Et avec les autres. Euh, C'est différent, justement, euh, actuellement, euh, on connaît euh, toutes les, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, euh, où beaucoup de jeunes sont dans les réseaux sociaux. Là, en loge, non, on n'a pas ça. On a un temps long. Euh, le temps ne compte pas. On se réunit. On dit qu'on a... Euh, on travaille de midi à minuit. Euh, et, euh, en fait, on a des frères et des sœurs qui sont devant nous. On a des échanges. Et ce qui est important, justement, euh, qu'on est devant un ordinateur, mm -hmm réseau social ou son smartphone, mmh. bah, on peut écrire, mais on n'a pas de, de réponse. Voilà, et, tandis qu'en maçonnerie, mmh. on a le, la réponse ouais. et on a justement ces échanges avec des frères et sœurs Et c'est vraiment un échange très humaniste et, mmh. et très important pour pouvoir évoluer. Et, et j'incite je, euh, les, les jeunes à nous, venir nous rejoindre parce mmh. que vraiment, c'est... Moi, je dirais que c'est un lieu privilégié, les loges. C'est pour la sagesse, c'est pour voilà. la tranquillité. La, la sagesse, la, la compréhension de la société aussi. Étant donné que, par exemple, nous, euh, euh, cette année, dans nos loges, euh, nous travaillons euh, sur la problématique de l'eau. Euh, on a déjà travaillé euh, dans le passé, étant donné qu'on avait fait des colloques euh, à Marseille euh, sur l'eau. Là, on retravaille sur, sur, sur l'eau comme on le voit en Métropolitaine où il y a des problèmes d'eau et, oui, et, et, et aussi en Guadeloupe on travaille aussi sur la citoyenneté mm -hmm. on travaille sur la proximité de la franc-maçonnerie donc euh, voilà toutes les, tous les sujets mm -hmm. et plus les sujets de la, sur la symbolique maçonnique alors il n'y a pas seulement des, des gens qui, qui vont bien il y a certainement des gens qui vont un peu moins bien chez vous, alors, comment vous faites quand vous entendez leurs pleurs, leurs leur cris est-ce que vous, vous leur accordez une aide, comment ça se passe alors ça, on a ce qu'on appelle le de la solidarité, on a un hospitalier, il euh, y a la fraternité, étant donné que il euh, y a la fraternité et on aide les frères et les sœurs dans les moyens du, du possible, oui, hein. oui, oui, voilà. Tout le monde ensemble, quoi. Tout le monde ensemble. C'est une sorte de, comment on dit euh, C'est une, une chaîne, C'est une chaîne d'union. Hein, chaîne d'union. Voilà. Très très bien. Oh, je suis tombée pile dessus. Alors, voilà. hein. Donc alors euh, euh, concernant, je prendre mes notes hein, euh, concernant cette, cette franc-maçonnerie. Aujourd'hui, nous avons tellement de, on entend socialement parlant que c'est bouleversant. Nous avons ici en Guadeloupe même on, on, suite à cette question vaccinale, il y a eu beaucoup de chauffeurs. Mmh. De votre avis, de, de, de, de frères, hein, pas mmh. de votre avis personnel. Mmh. Comment vous avez perçu cela Comment vous avez Est-ce que vous avez quand même discuter là dessus qu'est -ce, que qu ce que ça vous a fait alors bon, nous on a eu des on avait des médecins euh, chez nous mmh. qui préconisaient de se faire vacciner mmh. euh, des, des pontes mmh. euh, alors en horloge après bon on a tout on a des, des frères et des soeurs qui n'ont pas voulu se faire vacciner mmh. qui refusaient euh, de se faire vacciner d'autres euh, qui se sont vaccinés donc on se réunissait en se protégeant avec des masques mmh. tout ça mais voilà après c'est la liberté de chacun on va pas Poser telle ou telle chose à tel frère ou telle soeur. Oui, parce que je me rappelle que vous avez fait passer, en fait, une des loges, je ne sais c'est la vôtre, avait fait passer un message disant à tout le monde d'aller se faire vacciner. C'est pour ça que j'ai posé la question. Vous n'avez pas passé. Vous n'avez pas fait. D'accord. On continue sur une petite discussion, tranquille, ça va Vous êtes bien installé en Guadeloupe oui, oui, impeccable. Oh, oh. euh... ah, J'espère je, que cordialement ça va. Et puis, euh, Les opéras sont vraiment adorables. C'est la première fois que vous venez Oui, c'est la première eh fois. Ben, disons, première fois, première télé. Première ah, télé. C'est génial, c'est avec <rire> nous euh, voilà. sur ETV. J'espère que vous reviendrez nous voir. Tout à fait, tout à fait, c'est prévu. Alors, euh, euh, ce, ce bien-être là que, que vous dites, euh, qui, qui serait procuré par euh, la franc maçonnerie est-elle procurée parce qu'il y a, comme vous avez parlé, de rituels, de, de, de l'encens, euh, des bains, pieds, par exemple des bains aux gens, des massages, qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de massage, <rire> y de il n'y a rien du tout. du tout. Il y a un rituel, euh, où on ouvre les travaux rituellement, qui permet euh, de se mettre en condition et de couper avec le monde euh, profane. Ah, et bien il y a de la fumée alors. Ce n'est que lorsque certaines personnes... ...absorbe de la fumée que cette, ces personnes deviennent... Non, non ont... pas du tout. Non, non, pas, du non, tout. non. Ah ben, pas du tout. Donc, euh, c'est que du, du verbal. Donc, oui, oui, oui. on a un rituel avec une ouverture de travaux oui, oui. Où, on, on, bon, où on se met en condition pour euh, travailler. Et après, euh, c'est vrai que pendant une tenue, souvent, euh, on a... On a des énergies qui se traversent entre mm -hmm. nous tous, mm -hmm. eh, parce qu'on mm -hmm. fait un travail intéressant, constructif, mm -hmm. et on finit toujours par une chaîne d'union. Mm -hmm. Et quand on clôt nos travaux en franc-maçonnerie, mm -hmm. souvent on a du mal à se quitter. Mm -hmm. Il y a les agapes après, mm -hmm. et moi je vois, il y a des tenues... Alors il y a ça c'est de l'anglais, les agapes, alors vous me dites des mots que des, je des, Un repas. Un repas, ah, voilà. D'accord, voilà. une sorte de banquet. De banquet c'est okay, ça. Okay. Et souvent on a du mal à se séparer, parce mm -hmm. qu'en fait, euh, euh, oh, il y a eu des énergies qui... Qui, qui a fait qu'on qu'on qu qu se sent bien mmh. qu'on est content de retrouver, euh, se fait. retrouver en fait voilà c'est vraiment une loge, c'est un endroit, c'est quelque part où ouais. les gens se retrouvent et euh, discutent ensemble, voilà. échangent. Il et, Échange. et, et n'y a pas que, de fumée, il voilà. n'y a rien de tout y a, ça, il n'y a, a, a pas de naise, y a il n'y a, a, de a, a pas de gorgé des moutons, il n'y a pas de tout. Non, non, non, non. Vous vous rassurez parce que souvent on entend dire que les maçons font font des rituels d'enfants, ils tuent des enfants, ils font tout de sang, etc. Vous avez entendu ça, effectivement. Et même sur les réseaux sociaux, ils le disent, c'est pour cela que... Une, une légende et c'est pas vrai. Oui. Eh bien, vous nous rassurez quelque <rire> peu. Alors, je vais demander à Murphy combien de temps qu'il nous reste. Euh, il ne nous reste plus rien. Il ne m'avait rien dit. Oh, on est en train de papoter. Murphy, je vais vous taper, mais Murphy, Ah oh, là là, ça va, ça va repartir. Hein. Je vais encore le taper, l'agresser, je ne sais pas. En tout cas, merci, merci, euh, euh, cher Bernard de Coquer Suarez qui est à la tête de cette GLMU Grande Loge Mixte, Mixte universelle. universelle qui se trouve dans l'Hexagone et ici en Guadeloupe, euh, une, une petite association Loup. aussi qui serait attachée. Voilà. voilà C'est la seule qu'il y a pour le moment. Il y en a deux. Pour Il y le a deux. Ah, vous appelez, appelez, faites un appel, appelez, voilà. et demandez <rire> à tous ceux qui veulent venir. Euh, alors vous... les, les, les, <rire> les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur notre site Grande Loge Mixte Universelle www.glm.fr et ils peuvent nous écrire et on les redirigera vers les Merci les loges euh, guadeloupéennes voilà. je tiens bah, à vous remercier Raphaël de m'avoir accueilli euh, ce matin <rire> voilà. merci beaucoup et eh bien nous allons nous retrouver nous autres dans une prochaine émission avec nos prochains invités et puis j'ai essayé de, de, de raccourcir un peu parce que là je me trouve un peu trop en cheveux là. je vous aime bien vous savez hein allez je vous embrasse, merci Gormette. Merci. à bientôt, merci Murphy